discret hein crois moi que quand tu te balades avec ce truc dehors là on te regarde vraiment bizarrement hein. mais bon la dure vie d'un youtubeur pourtant croyez moi qu'aujourd'hui est un superbe jour non parce qu'il fait vraiment moche sa grand-mère en début mai ça fout quand même le seum hein. on est vraiment en train de se faire arnaquer par le printemps qui est censé être la meilleure saison mais parce qu'après vous avoir montré les locaux aujourd'hui est un jour où je vais les signer. Et oui, ça y est, nous allons apposer la signature officielle sur le contrat, pour pouvoir disposer des clés. Bon, pas encore exactement aujourd'hui, mais après vous avoir montré à quoi ça va ressembler, j'ai bien envie de commencer à imaginer ce que ça pourrait être. Ce qui est quand même une très belle phrase. Nous sommes dans Lyon, Lyon 8ème, c'est joli. Donc là, on va aller en ville et on va signer les locaux. Attention, le petit plan où je vais signer le bout de papier, ça va être beau, ça. Ça y est, c'est signé, c'est signé, plus qu'à vérifier qu'il y ait la fibre, enfin le quartier, tout est éligible, donc ça devrait le faire, petit rendez-vous fibre, et on est enfin dedans, we are at home, ça fait plaisir, bon vous vous doutez bien sans tout ça là, mais c'est cool, ça va toi moi euh, bon, hein. T'es content je Là je viens de signer, on est, on est bien, hein. ah, je suis refait moi, bon, hein. ça fait plaisir, hein. ah, franchement plus je le vois, plus je me dis euh, l'idéal, il y a des lumières euh, en et haut, alors ah bon, par exemple ici, un petit coup de, de peinture, histoire de ramener un peu de neuf, mais franchement c'est propre. Ça, ça n'a pas été filmé, vous savez qu'à l'étage, donc là juste là au-dessus, il y a un voisin. En bon, bas, tout à l'heure, je te simplement si on peut avoir le numéro de téléphone pour présenter, parce que s'il si, y a un peu d'engueulade, un peu de cri avec le football manager, <rire> On anticipe, tu vois on dit voilà ouais, on est là, on est mis au téléphone, contactez nous. Et on veut de savoir comme quoi bah, c'est un abonné à ça qui est juste au-dessus donc ça. Euh, Après l'abonné à pas abonné, si je jurle comme un goré ça peut le déranger mais ouais. bon disons que ça peut faciliter la chose. <rire> ils vont nous laisser un petit peu la pièce. Bon, je vais essayer de commencer à imaginer ce qu'on peut faire dedans. Je vais vous montrer également ce que je vais faire en, en termes de setup. Ça va avancer en tout cas merci à ceux qui ont envoyé des mails. Il y en a ils ont envoyé des mails beaux gosses et tout pour nous aider. On va revenir vers vous, vous inquiétez pas. des paires de bras, c'est fortement accepté. Du coup, maintenant aux travaux. Alors je vous explique de tête ce qui est prévu comme ça. Ici. Je pense que ce sera mon espace là. Donc, euh, bon, vous dégagez forcément les trucs de sport, vous avez compris. Je euh, oui, pense à un truc, quand tout va être continué, ça va être immense. Ouais, ah, ouais, non, mais c'est grand. C'est grand. Donc là-bas, à côté de la porte, il y a un placard. Je pense qu'ici, je vais foutre mon setup de stream. Et à côté du setup de stream, un endroit aménagé pour les vidéos. Comme ça, euh, voilà, ça sera un décor spécial vidéo qui ah. mêlera pas le stream. En gros, ça, on achète des gros panneaux de bois. Ouais. Et en gros, comme ça, on peut faire plusieurs euh, fonds. On ici, on peut les changer. Tu, tu peux veux les changer tu peux faire plusieurs points. Oui. Comme ça, en plus, fait, tu peux le rapprocher du setup. Comme en ça, fait, t'as pas un fond qui est à 3 mètres derrière toi, mais genre à 1 mètre. C'est juste un plage de bois et avec ça. la peinture, tout voilà. ça, ce que tu, ce que tu veux. Ça, prendre ça. des locaux avec quelqu'un de créatif, c'est propre. Hein. Moi, je pense être ici tout simplement parce que d'une, c'est grand. Mais bon, à côté, ça l'est aussi. Mais pour des raisons un peu plus techniques, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a l'abonné qui est au-dessus. Enfin, l'abonné le voisin. Hein. Avant d'appeler l'abonné, le, le, on va appeler le voisin. Donc ici. Et vu que je vais crier à des moments et faire du bruit en stream, vaut mieux que j'évite d'être au-dessus du gars qui habite. Enfin, en dessous du coup. Sachant que là-bas, au-dessus, c'est notre espace à nous. Il n'y a pas d'autres voisins. Donc c'est cool. Et là, ici, ce serait l'espace de Thomas. Et là Thomas va vous expliquer ce qu'il va faire Je vais faire un endroit, l'idée c'est que je puisse travailler, faire mes vidéos ouais. Et un fond studio pour faire de la photo et potentiellement de la vidéo ouais. Parce que je fais beaucoup de shooting pour Aziz et Adidas et je loue toujours des lieux dans Lyon et Moi je vais avoir mon lieu, donc je suppose que je vais mettre un fond de couleur qui va être de là Et les fonds de couleur font en longueur 2m75m j'ai fait un mètre, Oh, voilà bah c'est ah, c'est bon. bah, pas tout. Je vais le mettre ici pour gagner de la ma place, mais il va arriver juste ici. Bah, il risque voilà. de, pas, de pas rentrer. Donc, ouais. Ça va être un peu cher. Bon, je vais mettre un faux couleur ici. Ok. Sûrement un bureau ici. Petit canapé avec petite table ici. Oh, oui, non, mais toi, t'as de la bah, suite dans les idées. Toi. Non, on va dormir ici. Hein. <rire> euh, et je vais trouver un endroit ici pour l'utiliser. Mais en gros, vraiment, ça va être un fond studio pour la location pour ceux qui veulent faire la photo en studio. Ouais. pour venir ici. Enfin, de la photo. Donc tu veux louer de temps en temps aussi l'espace un à deux week-ends par mois à voir. Ok. Mais l'idée c'est vraiment euh, d'avoir un espace de travail vidéo et YouTube et création de photos et... Euh... Franchement c'est propre. Pas... Et à côté de ça, il y a ensuite euh, le coin je dirais un peu plus casual. Et ça c'est un coin où vraiment je veux qu'on se fasse plaisir. Donc petite porte qui ramène Oh Miroir Miroir, miroir, qui est la plus belle. Alors, des escaliers en bois. Donc, faut faire attention. faut pas être bourré. vaut mieux éviter parce que sinon, là, tu... Ah, l'escalier, il est un peu clin d'œil. Genre, attendez, je vous le montre. Mais... Il faut faire attention. Autant te dire, t'as intérêt d'être accroché. Et là, ça donne deuxième espace quand même très assez grand. Ici, c'est à retaper. Mais une fois que vous l'avez retapé, enfin, qu'on l'aura retapé, ça donnera quelque chose de très sympa. Là, j'imagine vraiment a un grand coffrage blanc. Ouais. Très, très blanc. Là, on va poser le coffre- d'accord canapé ici et on fait l'euro l'euro en juin c'est ici <rire> donc l'euro c'est ici le coin de chill. l'euro c'est ici les rendez-vous c'est ici donc mini kitchen enfin euh, mini tu sais tu peux foutre des plaques histoire de pouvoir ou un micro-ondes ou une merde un petit chiotard là dedans et effectivement là là si tu fais un gros, joli coin blanc tu peux foutre facile un rétro proche petit canapé, la cheminée c'est ça que la cheminée. C'est ça qu'il y a des endroits là. C'est pas terrible, terrible. Mais bon. S'il y a des mecs ici qui se connaissent un petit peu, qui sont sur Lyon, dans les alentours et qui c'est leur métier, si on peut avoir un devis, savoir comment, comment ça chiffre. J'avoue. Vraiment, l'idée c'est de tout faire en blanc avec du placo, une belle peinture, une neuf, comme en bas. Voilà. Ouais. C'est juste faire ça. ça vrai. Plus. Et ça, la limite, où là il y, y a un peu je pense également, ça on peut mettre en place un petit coffrage comme ça à blanc, histoire de cacher la misère. Ouais j'avoue. Un petit peu de travaux là comme ça c'est bien parce qu'en gros si vous voulez on prend le... notre bail commence début juin mais on a le truc à partir de mi-mai. Donc mi-mai à début juin on a en gros deux semaines gratuites pour pouvoir euh, procéder à divers aménagements je dirais. Et à côté je vais vous montrer ce que je vais faire en termes de setup. Du coup en termes de setup je vous explique ce que je vais faire. Je vais doubler le setup que j'ai chez moi à l'heure actuelle. Donc le décor que vous voyez habituellement dans les vidéos et tout bah sera unique ici mais celui de chez moi restera le même et en gros le but d'avoir des locaux comme ça c'est déjà d'avoir un autre décor et enfin un endroit dédié pour mes vidéos également tu vois avoir le côté recevoir des gens sortir de chez soi pour aller travailler quelque part et en gros chez moi je continuerai à l'utiliser par exemple si j'ai envie de stream un soir à 23h bon j'ai pas à me ramener ici tu vois je peux le faire de chez moi et pareil si un jour et dimanche euh, tu sais j'ai un peu la flemme ou quoi voilà ce sera vraiment le setup de secours mais ici on va faire un brand new truc et euh, <rire> je fais l'américain et en plus de faire le brand new truc et eh ben ce qu'on va faire c'est que je vais doubler les setups donc en gros je vais pas ramener les trucs de chez moi ici je vais acheter que des trucs exclusifs pour ici alors en termes de décoration j'ai déjà le magnifique tableau que j'ai reçu pour mon anniversaire donc c'est un tableau jujutsu kaisen il ira s'intégrer à un moment sur le mur et en plus de ce tableau et eh ben il y a également du matos à acheter alors là je vous explique ça va être un mix entre trucs à acheter et trucs à faire sponsoriser parce que bon je vais aussi faire des vidéos ici etc machin il y a moyen d'en faire sponsoriser une partie pour un peu baisser les coûts voilà ça je pense que ça peut le faire donc qu'est ce que j'ai acheté avant tout vu que je suis quelqu'un qui travaille sur internet des pc et là je suis allé voir mon ami capette et il m'a euh, voilà, conseillé des choses donc j'ai deux bêtes un pc de stream voilà euh, fait sur top achat. Parce qu'en fait, je stream en double PC. Un PC qui sert à jouer, un PC qui sert qu'à streamer. Les deux sont reliés par un Elgato que j'ai déjà. Merci Elgato. Et donc, du coup, les deux PC, si j'en ai aucun qui est sponsorisé que je dois mettre de ma poche, j'en ai pour à peu près 3350 euros. 3300, bref, euh, dans ces eaux-là, quoi. Et euh, c'est des belles bêtes. Le PC de jeu avec une 3070 dedans, un, un bon proc, etc. Bon, c'est conseillé par quelqu'un qui se connaît, donc a priori, c'est cool. Le setup son, parce que c'est très important, le son, je vais prendre exactement le même. C'est-à-dire que moi, je suis fier du setup son que j'ai chez moi. Il est fait par un ingé son et tout, quelque chose vraiment très quali machin. Donc, histoire que ça ne change pas, j'aurai le même micro, les mêmes tableaux son. Euh, ça, il y en a pour à peu près 1000 euros. Et ça, c'est insponsorisable. Donc, ça, c'est euh, vraiment, on va mettre les sous, on va acheter euh, sur Thoman, Woodbrass et ces trucs de, de mecs qui s'y connaissent en musique. À côté de ça, ça, on peut peut-être gratter quelque chose. Il y a besoin d'un triple screen. Donc, il y a trois écrans deux euh, pour le PC de jeu et un pour que je puisse monitorer le PC de stream. Du coup, donc, euh, tu sais, s'il faut bouger à l'un à l'autre, je, je peux le faire. Les deux seront reliés avec un USB Ugreen 3.0. Je vous montré dans ma vidéo setup. Donc, c'est une sorte de hub USB pour passer d'un PC à l'autre. À côté de ça, j'aurais besoin, et je pense qu'on va réinvestir, sur des lumières LED. Et là, c'est des lumières, des sortes de grosses box comme ça. Et ça sera dédié pour les vidéos. Euh, je ne vais pas forcément repartir sur des Killite et le gâteau. Ou alors, elles ne serviront que pour le stream. Et en plus de ça, je pense reprendre des Philips Hue. Vous avez vu, celles que j'ai chez moi et que je peux contrôler avec mon téléphone, machin, etc. Ça donne une petite ambiance romantique, sympathique et tout. C'est cool. Au niveau clavier, tapis de souris, machin, etc. En général, j'utilise du Logitech. Il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose, ça on verra. Enfin, en plus de tout ça, il y a divers accessoires, comme par exemple la perche pour tenir le micro. Il y a des accessoires comme par exemple le stream deck ou autre. Ça, je sais pas encore si on va pouvoir aller chercher des trucs, mais je pense qu'il y a moyen. Mais en tout cas, ça rajoute un petit peu de coût à la chose. Et enfin, il y aura le décor. Donc, imagine que je vais prendre un nouveau tableau, une nouvelle affiche, rajouter des éléments. Bon, ça va aussi chiffrer le total. Euh va coûter environ. S'il n'y a rien qui est sponsorisé dans ma tête, j'ai fait une estimation à à peu près 6 000 euros de matériel. Qui peut monter encore un peu plus selon ce que je vais prendre comme élément de décor. Et la note pourra bien entendu être abaissée si j'arrive à avoir 2-3 trucs sponsorisés. Ce qui me permettrait d'amortir les coûts. Mais voilà, c'est à peu près le coût que ça va coûter pour me faire un truc vraiment clean. Mais c'est qu'on a un bail ici de 2 ans. Ça ne me, me fait pas trop peur au final. Dans 2 ans, on va se faire dégager à cul, ans, fait dégager coup de pied au cul Je sais pas, gros. Bon, hein. Dans 2 mois 3-2 ans. Non, voilà, ça c'est... Je leur montrerai un petit peu regardez j'ai attention ça ça c'est la preuve de maturité j'ai fait un, un google doc mais voilà c'est la, la fierté de me dire que j'aurai un endroit dédié alors bien sûr on espère que tout ne tombe pas à l'eau mais euh, pour la connexion internet mais a priori il euh, n'y a pas de raison franchement. genre c'est un endroit au centre de lyon euh... je pense ouais, que la connexion ça va être euh, pas le prank mais le truc un peu compliqué ils vont nous faire galérer un petit peu je pense tu vois, quelques semaines genre on a les clés début juin je pense pas que je serai prêt pour début juin mais mi-juin peut-être fin juin hein. peut-être pour l'euro ah ouais mais l'euro hein ce serait parfait. Ouais, ouais. 40 jours pour un, pour un rêve. Moi, je, vais je vais commencer à acheter des éléments pour le décor, pour mon côté, moi. Toi aussi, tu vas acheter des petits trucs Ouais, genre petit canapé, là. Ah, ça, c'est le petit canapé. Un euh... canapé à 3-400 balles sur IKA, il faut bien, mais... Ah, ça mettra des sous, hein. Ça, il faut mettre des sous, mais il faut. Un hein. ah, petit canapé, ouais. petite télé, tout ça, ça, c'est pour le côté fun, c'est pas pour le côté pro, tu vois. Ouais, <rire> non, mais après, quand, moi si je veux le louer, tu vois que ce soit un lieu quand même agréable pour les gens, tu vois qu'ils viennent donc, ils ah, peuvent se poser, euh, travailler ici et faire leur shooting. Donc, il ah, faut que pas... j'investisse un petit peu. C'est tout pour moi pour cette vidéo, en tout cas. Content d'avoir pu vous remontrer la bête, pu signer, t'auras pu vous faire part de ce qu'on aimerait faire. J'ai commencé à recevoir des mails de personnes qui sont chaudes pour nous aider, voire certaines qui travaillent dans des sociétés qui seraient à même de peut-être nous aider, nous faire des devis et tout. Donc encore une fois, Zach si vous pensez que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en décoration, en matériel, en travaux, en tout ce que vous voulez, c'est avec grand plaisir que je ferai appel à vous. On peut se voir, on peut payer, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et euh, me concernant, je vais avancer et on vous fera des vlogs, des travaux, tout ça machin. Le local qui avance, ça fait plaisir. À prochaine les amis Merci. Bah bien sûr qu'il y aura beaucoup de vidéos quand on va emménager et tout. Bah, ouais. y ah bah full vidéo Ça va être ouais, très cool. Bisous